Rivage de la colère de Caroline Laurent aux éditions Les Escales, 432 pages. Alors c'est un L'écrivaine est aussi éditrice franco-mauricienne. Et c'est son deuxième roman, son deuxième livre plus exactement. Là on va partir dans l'océan Indien et plus exactement sur l'archipel des Chagos, qui est un archipel rattaché, enfin, qui était rattaché à l'île Maurice. Donc en 1965, je vais faire un petit historique pour comprendre, en 1965, l'île Maurice accède à son indépendance, mais qu'en est-il des archipels des Chagos Eh bien le sort va en décider autrement. Les Anglais décident de vendre l'archipel des Chagos aux Américains pour qu'ils puissent installer une base, une base militaire importante. Et donc les Anglais vont donner un peu d'argent à l'île Maurice, Maurice pour vider l'archipel de ses habitants. Donc les 2000 habitants, les 2000 habitants de l'archipel des Chagos vont être obligés de vivre dans des bidonvilles à l'île Maurice et euh, sur les îles des Seychelles. Alors c'est un roman qui met en lumière pour la première fois l'injustice faite à ses habitants de l'archipel des Chagos. Je vous invite à aller voir euh, sur Internet. Euh, euh, des images de cet archipel, c'est assez paradisiaque. Euh, voilà, et euh, sous une intrigue amoureuse, c'est vrai qu'on va retrouver euh, Marie-Pierre euh, la Douceur, qui est une, une Chagossienne, qui va tomber amoureuse de l'aide euh, euh, de Gabriel, qui est un Mauricien venu seconder euh, l'administrateur. C'est une très belle histoire d'amour pour parler d'un fait historique dont les habitants se battent encore pour. Euh, euh, retrouver euh, leurs droits ou euh, au moins avoir une vie meilleure que de vivre dans les bidonvilles. Euh, vous pourrez retrouver euh, des liens sur euh, euh, le site de Savoie Biblio à la page de ce livre-là pour en savoir un peu plus sur cette histoire. En attendant, c'est un livre qui se lit tout seul, qui est assez épais, mais une nuit vous suffit pour rentrer dans cette belle histoire d'amour et euh, ce drame historique.